Hey les jeunes et j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve. Désolé, on a les assistants qu'on mérite. Donc je vous retrouve, vous en doutez, pour l'unboxing mensuel de chez Cache Village donc la box Geocaching inside the box Donc sans plus attendre, on va passer à l'unboxing Je suis assez impatient de savoir ce que, ce que nous réserve Cache Village en fait pour ce premier unboxing cette première boîte de l'année Donc nous sommes bien en janvier 2018 Et c'est parti Alors... Le petit papier, donc la notice où il y a tout le contenu de la boîte que je ne regarderai pas mais je vous joins comme d'habitude en PDF et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Ce petit papier de soie blanc, cette fois. Alors. Alors, nous avons pas mal de choses. Je vais essayer de faire tout un à un. On a, ah, ça c'est cool. Donc c'est du scotch, euh, du, du camo tape, donc du, du scotch camouflage. Mais cette fois, c'est pas juste du scotch. Il est un peu nervuré, etc. Il y a une, y a une texture. Voilà, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais en tout cas, c'est pas le, le rouleau scotch camouflage lisse. Donc ça tombe bien parce que c'est d'actualité dans mes futurs caches. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vois un patch de crois. Voilà, un gros patch, oh, il est chouette. Un gros patch geocaching. Voilà. Donc il est plutôt assez grand vous voyez par rapport à ma main. Alors, un carnet right in the rain. Donc ça c'est idéal. Euh, donc, soit pour en faire un, un love book ou soit euh, pour euh, vos letterbox, etc. Euh, ou les mystéries, notez tout ce que vous voulez. L'avantage c'est que vous pouvez vraiment prendre l'humidité, etc. Ça craint pas. Euh, moi j'en ai un comme ça et je m'en sers pour faire euh, tout ce qui est tampons de letterbox, euh, les, enfin les, les tampons de Strabooking, etc. Donc euh, voilà, ça c'est plutôt super. Ensuite, on a une petite nano euh, aimantée. Donc, une nano aimantée avec le logo, bien entendu, donc une petite micro-bison en fait. Donc, ça c'est très très pratique pour les caches urbaines. Ensuite, on a, ouais, donc ça je pense que ça va avec ce que je vois, euh, des petits embouts en fait, des petits embouts plastiques, mais qui vont servir à relier. Donc, ça je connais bien. Des petits bracelets lumineux, euh, vous savez c'est des petits des, petites, euh, des petits bracelets qu'on qu craque, on tapote, etc, et ça devient euh, phosphorescent, ça, ça brille et dans le noir. Donc ça c'est idéal quand vous faites des sorties night cash avec des amis, vous pouvez vous identifier, etc. C'est plutôt rigolo, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est marrant par contre comme petit cadeau. Ensuite on a un gros crayon geocaching de 3, donc 3 petits crayons euh, geocaching, voilà. 3 petits crayons geocaching et un très gros avec une gomme. Donc ça c'est va être très pratique pour faire les, les mystéries, les multicaches et corriger au fur et à mesure. Voilà. Donc ça va très bien avec le Right in the Rain. On a.. Ouh. Ouh. Une grosse cache. Alors.. Donc une grosse cache, je pense. Ah, ça c'est les conteneurs hermétiques bien hermétique, un sacré, un sacré joint. Donc c'est une grosse cache, voyez, avec euh, donc euh, on peut le, on peut le suspendre, etc. Et avec un logbook. Donc ces petits logbooks que j'utilise moi tout le temps. Voilà, les petits logbooks que j'utilise euh, tout le temps, qui sont vraiment pas mal. Euh, on peut mettre quasi, on peut mettre un coup de tampon, etc. Donc ceux ont les utilisateurs de tampons il y a la place et ils sont, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, on a la cache, le logbook. Hop Effectivement, on sent bien, je ne sais pas si on entendra. Voilà, il y a un bon joint, et bien fermé. Donc ça, ça peut suspendre, on n'est pas obligé de garder ce cordon, bien entendu, mais on peut facilement euh, la suspendre ou la garder euh, camouflée, etc. Ou tout simplement, euh, si vous ne voulez pas encore faire une cache, euh, mettre vos appareils, en fait, au style portable, etc. Les euh, étanches, Voilà, enfin, les protéger de l'eau, les manières étanches. Voilà. Ensuite, hop un autre petit crayon qui s'était perdu, donc ça fait 4 petits crayons. On a un Wooden Token, donc euh, Geocaching Souvenir avec un Koala donc, pour l'Australia Day, donc je vais le montrer ici. Donc l'Australia Day, voilà. Donc moi je fais un Event justement pour l'Australia Day, donc euh, ça va aller dans la collection. Ensuite, euh, je vois un TB. Est-ce que c'est un TB particulier Ça a l'air d'être un TB classique avec un copy tag. Il est bien rond, en fait c'est un, un TV classique mais il est vraiment bien rond, vous voyez, bien bleu, alors il a sorti, euh, <rire> sorti avant suite, donc un joli TV avec donc le copy tag, donc ça c'est plutôt pratique. On a un autre TB, donc Signal The Frog avec, euh, qui fait du snowboard, ça il est plutôt cool celui-là, regardez donc. Voilà, Signal The Frog qui fait du snowboard, donc ça à la rigueur je le lancerai peut-être euh, avec pour mission de... Euh, de, de faire des photos dans toutes les stations de ski du monde ah ouais, ça peut être une idée ça ensuite on a un petit badge donc c'est le badge de la, de la box donc n'hésitez pas à aller le découvrir je vous mets ici et comme d'habitude le lien en bas voilà enfin en bas de la vidéo Tac. et je crois je crois que nous avons fait le tour alors on va résumer un petit peu ça nous avons donc le scotch camouflage donc, euh, avec un peu nervuré, un, petit, un peu euh, effet texture tissu. Donc ça c'est plutôt plutôt sympa. Il y en a. Donc ça fait 5 cm sur 4,50 m. Donc il y a de quoi faire quelques caches. Nous avons les bracelets donc, euh, qui brillent la nuit. Voilà. Avec bien sûr les embouts pour en faire, euh, faire le bracelet, parce que sinon ça ne tient pas. Et voilà, sinon on peut aussi s'en servir. Alors ça c'est le petit astuce, mais quand on fait des... par exemple un event, etc., les mettre dans les verres, voilà, ça fait joli. <rire> On a ensuite 4 petits crayons géocaching, plus le gros crayon avec la gomme, un super patch donc euh, géocaching avec le logo officiel etc. Il est plutôt sympa, je l'aime beaucoup ce, ce patch. Nous avons donc le wooden token souvenir euh, Australie. On a la nanocache bison, voilà mini bison aimanté donc avec le logbook. Nous avons Signal the Frog euh, qui fait du snowboard le TB euh, couleur suite <rire> avec euh, la copie tag voilà le badge bien sûr de découverte de la de la, de la box le carnet writing in the rain donc très très très très pratique et ça vraiment je le recommande chaudement et la box donc euh, étanche toute faite la claquage prête à poser avec un petit logbook euh, bien pratique également donc c'est plutôt une, une belle une belle box une belle rentrée on va dire on, on commence bien l'année avec déjà euh, donc deux caches prêtes à poser, de quoi en faire une troisième, de quoi remplir euh, des petites caches, etc. Ou euh, les laisser dans des events, etc. Bref, euh, voilà, ça, ça reste toujours dans la continuité de l'année 2017 et euh, je fais confiance à Joe Caching e Box pour la suite. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, c'est impressionnant. On approche vraiment euh, assez rapidement des 500 et donc de l'objectif du nouveau palier du nouveau concours, des nouveaux cadeaux, enfin bref, merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vais vous invite les amis, à très vite.